Mes petits chats, ne pas oublier dimanche c'est le 7 mai et le 7 mai c'est important parce qu'on peut pas compter du tout sur Jean-Mi. maintenant l'autre jour je demande à jean quel jour on est là aujourd'hui il me répond le 20 alors que pas du tout on était le 21 alors le lendemain alors qu'on était déjà le 22 ben moi j'ai cru qu'on était le 21 logique hein? le lendemain du 20 résultat je me suis aperçu qu'on avait été le 21 le lendemain du 22 quand j'ai compris qu'on n'était pas le 22 mais le 23 bah bref, j'ai loupé le 21 en pensant qu'on était le 20, et le 22 en pensant qu'on était le 21. Mais bon, hein, de toute façon, il ne s'est rien passé le 21 ni le 22, c'est pas grave, contrairement au 23. Mais là, tandis que cette année, le 7 mai, eh bah, c'est la veille du 8. Bah, Mais petit cette année, il faudrait louper ni l'un ni l'autre